Bonjour. Dans le défi 4A, nous allons faire faire à Timio un carré. Et chaque fois que Timio tourne, un bruit de sirène va devoir se faire entendre. Donc, première des choses, faire faire un carré à Timio, c'est quelque chose que nous avons déjà travaillé dans la section 2, dans les défis 2. Donc, tout d'abord, nous avons besoin d'un bloc de contrôle parce que nous souhaitons que Timio répète quatre fois la même opération pour faire un carré. Donc, nous modifions pour 4. Et dans les blocs de mouvement, nous allons demander à Timio d'avancer normalement d'une certaine distance, par exemple 20 cm, et ensuite de tourner de 90 degrés. Et cette opération-là est répétée 4 fois, comme elle est dans une boucle, ce qui va nous donner un carré comme résultat. Maintenant, pour faire faire une sirène, nous allons encore une fois aller chercher un bloc de boucle. Je le mets temporairement à côté. Dans les sons, on va s'occuper des premiers sons. Donc, par exemple, le son fa, je peux faire faire le son fa. Et ensuite, choisir un autre son, par exemple le son Do. Et je vais ainsi avoir une alternance de deux sons, ce qui va me faire une sirène. Évidemment, ça fait une sirène, ça se répète plusieurs fois. C'est pour cette raison-là que j'ai mis ces deux sons-là dans une boucle. Maintenant, dans mon programme, je demande de faire quatre fois, d'avancer, tourner, donc faire un arrêt de mon carré, et ensuite de faire la sirène. Donc, je vais venir prendre le groupe de blocs ici qui fait une sirène et venir l'ajouter à la suite de mes blocs. Donc, il va avancer, tourner, faire jouer la sirène et répéter cette série de blocs-là quatre fois, ce qui va répondre au besoin de mon défi.